Bonjour à tous J'espère que vous vous souvenez de ce que vous avez appris jusqu'à présent sur Writer et que vous n'avez aucun doute à ce sujet Maintenant, allumez votre ordinateur et ouvrez le fichier de Writer selon la méthode que vous avez apprise. Si vous rencontrez des problèmes Apprenez à l'ouvrir le fichier à l'aide de la vidéo. Dans cette vidéo, on va apprendre comment ouvrir le document de texte au Writer. Tout d'abord, amenez votre pointeur sur le bouton de démarrage situé dans le coin inférieur rouge de votre écran de bureau. Cliquez sur le même bouton. Une boîte apparaîtra dans laquelle vous allez cliquer sur tous les programmes. Puis, vous devez cliquer sur Open Office qui vous permettra de voir les différents composants de Open Office dans lesquels vous devez cliquer sur Open Office Writer et votre document sera ouvert. C'est comme ça vous pouvez ouvrir le fichier de Writer. Dans le cours d'aujourd'hui, vous allez découvrir la barre de menu. Le fichier de Writer comporte de nombreux menus comme Fichier, Édition, Affichage, Insertion, etc. Cependant, dans cette leçon, on n'apprendra que certaines des sous-menus et comment les utiliser. On apprendra comment ouvrir un fichier et comment utiliser les options comme Nouveau, Enregistrer, Exporter en PDF. Maintenant, tapez le paragraphe qui vous est montré, puis... Écoutez attentivement pour découvrir le menu Fichier. On va maintenant apprendre à connaître les sous-menus du menu Fichier. Le menu Fichier comporte de nombreux sous-menus comme Nouveau, Ouvrir, Enregistrer, Enregistrer sous dernier document utilisé, etc. On les appelle des sous-menus. entrenons nous maintenant à utiliser la barre de menu. Quand on clique sur le menu Fichier, une boîte s'ouvre et la toute première option est Nouveau. Pourquoi utiliser l'option Nouveau? On utilise l'option Nouveau pour ouvrir un nouveau fichier ou une nouvelle page de writer. Alors, pourquoi ouvrir un nouveau fichier Quand vous avez tapé dans un document texte et terminé ce travail, vous avez besoin d'une nouvelle page pour faire un autre travail. À ce moment-là, vous devez utiliser l'option Nouveau. Vous pouvez avoir Plusieurs nouvelles pages ouvertes sur votre ordinateur en même temps. Et vous pouvez travailler simultanément sur différents projets sur ces nouvelles pages. On peut également ouvrir un nouveau fichier en utilisant le raccourci CTRL-N. Regardons cette vidéo et apprenons comment ouvrir une nouvelle page. Comment ouvrir un nouveau fichier de Writer quand un document de texte est déjà ouvert. Pour le faire, cliquez sur l'option Fichier située sur la barre de menu, puis placez le curseur sur l'option Nouveau. Ça vous donnera une liste de différentes options comme document texte, classeur, présentation, dessin, base de données, etc. Cliquez une fois sur document texte comme montré en vidéo. Le commande de raccourci pour ouvrir un nouveau fichier est Ctrl N. Voilà, un nouveau document apparaît sur l'écran. Pour passer à l'autre document ouvert, amenez le pointeur sur l'icône de Writer qui s'apparaît dans la barre des tâches. Ça vous donnera un aperçu de tous les documents ouverts dans de petites fenêtres, comme montré en vidéo. Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle fenêtre pour ouvrir le document concerné. Dans cette vidéo, nous avons cliqué sur la fenêtre de nouveau fichier. Alors, c'est la manière d'ouvrir un nouveau fichier dans un document de texte. Savez-vous pourquoi utiliser « ouvrir » Si, après avoir enregistré un fichier, vous avez besoin de taper à nouveau dans le même fichier, vous devez utiliser le sous-menu ⁇ Ouvrir ⁇ La commande de raccourci pour cela est CTRL O. Regardons la vidéo et apprenons comment ouvrir un fichier. Regardons cette vidéo pour apprendre comment nous pouvons ouvrir le fichier dans Writer. Quand un document est déjà ouvert, cliquez sur l'option Fichier située dans la barre de menu. Ça vous donnera une liste de différents sous-menus. D'ici, cliquez une fois sur l'option Ouvrir. Le commande de raccourci pour ouvrir un fichier est CTRL-O. Vous verrez qu'une boîte apparaît sur l'écran. Ici, vous devez localiser votre fichier déjà enregistré. Alors, il est important de se rappeler la destination où vous avez enregistré le fichier que vous voulez ouvrir. Vous pouvez voir les différentes destinations à côté roche de la boîte. Notre dernier fichier a été enregistré dans Bureau. Alors, nous devons cliquer sur Bureau pour localiser notre fichier. Notez que, quand vous cliquez sur n'importe quelle destination dans la boîte, le même nom apparaît dans la barre de l'adresse. Le nom de notre fichier enregistré est ding-ding-dong. Alors, Cliquez une fois sur l'icône de la même fichier. Le même nom apparaît sur la rubrique « Nom de fichier ». Alors, cliquez sur le bouton « Ouvrir ». Voilà, le fichier « Ding Ding Dong » est ouvert. Pour passer à l'autre document ouvert, cliquez sur l'icône de « Writer » dans la barre des tâches d'où « vous pouvez sélectionner n'importe quelle petite fenêtre parmi toutes les petites fenêtres des documents ouverts comme montré en vidéo. Pour fermer le fichier, cliquez sur le bouton croix rouge dans la petite fenêtre et votre fichier sera fermé. Voilà, c'est comme ça, nous pouvons ouvrir un fichier de writer. Ensuite, vous allez découvrir Dernier document utilisé. Qu'est-ce que les derniers documents utilisés? Dernier document utilisé est l'option qui vous informe sur les fichiers sur lesquels vous avez récemment travaillé et que vous avez enregistré ou récemment ouvert. Regardons cette vidéo et apprenons comment utiliser l'option. Dernier document utilisé Comment nous pouvons ouvrir les documents dans lesquels nous avons travaillé récemment? Pour le faire, tout d'abord, cliquez sur l'option « Fichier » dans la barre de menu. Une boîte de ce menu apparaîtra. Puis, placez le curseur sur l'option « Dernier document utilisé ». Il vous donnera en outre une liste des noms et des chemins de destination des différents documents utilisés récemment. D'ici, vous pouvez cliquer sur n'importe quel nom de document selon votre besoin pour l'ouvrir comme montré en vidéo. Pour fermer le même document, cliquez sur le bouton croix rouge situé au coin supérieur droit du document. Donc, c'est comme ça, nous pouvons ouvrir les fichiers récents dans le document de texte. Vous apprendrez d'abord à enregistrer un fichier et enfin à utiliser l'option Enregistrer sous. Pourquoi utiliser l'option « Enregistrer » Si vous créez un fichier ou si vous tapez un document important et que vous voulez pouvoir y revenir plus tard et y apporter des modifications, vous devrez utiliser l'option « Enregistrer ». Pour enregistrer, vous utiliserez le raccourci « Ctrl S ». Regardons cette vidéo et apprenons Comment enregistrer un fichier? Regardons cette vidéo pour apprendre comment enregistrer le fichier de Writer. Tout d'abord, amenez le curseur sur l'option « Fichier » située au coin supérieur gauche du document. Cette option se trouve sur la barre de menu. Cliquez une fois sur cette option. Une boîte apparaîtra avec les différentes options de ce menu, comme « Ouvrir »,« Assistant »,« Fermer »,« Enregistrer »,« Tout enregistrer »,« Exporter »,« Envoyer »,« Propriétés », etc. En ce moment, vous devez cliquer sur l'option « Enregistrer ». Le raccourci pour utiliser cette option est « Ctrl-S ». Cliquez sur l'option « Enregistrer » et une boîte s'apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner la destination où vous voulez garder votre fichier dans l'ordinateur. Pour trouver la destination que vous voulez, utilisez la barre des filments à côté gauche de la boîte, puis cliquez sur n'importe quelle destination selon votre convenance, et il apparaîtra dans la barre de l'adresse en même temps, comme montré en vidéo. Ici, nous avons sélectionné Bureau où nous voulons garder le fichier. Ensuite, attribuez un nom approprié à votre fichier sur la rubrique Nom du fichier. Comme nous avons écrit l'oiseau et la baleine dans la vidéo. Le type de fichier est déjà mentionné comme ODT par défaut. Cliquez sur le bouton Enregistrer. Voilà, votre fichier est enregistré. Après avoir enregistré votre fichier, vous pouvez voir le nom de votre fichier sur la barre de titres comme montré en vidéo. C'est comme ça nous pouvons enregistrer un fichier dans un document de texte. Voyons maintenant ce qu'est l'option Enregistrer sous. En utilisant l'option Enregistrer sous, vous pouvez renommer le fichier ou changer son emplacement sur votre ordinateur. En outre, vous pouvez accéder plus tard aux informations sur le fichier comme l'endroit où il a été enregistré et son nom. On peut également modifier le nom et l'emplacement du fichier. Autrement dit, en utilisant l'option « Enregistrer sous », vous pouvez modifier l'emplacement et le nom actuel du fichier. La raccourci pour l'option « Enregistrer sous » est « Ctrl, la touche majuscule et la touche « S ». Regardons la vidéo et apprenons comment utiliser l'option Enregistrer sous. Regardons cette vidéo pour apprendre comment utiliser l'option Enregistrer sous. Cette option est utilisée si vous voulez faire des changements dans votre fichier sans modifier le fichier principal. Dans cette vidéo, nous avons ouvert le fichier qui était déjà enregistré dans l'ordinateur et maintenant, nous tapons quelque chose de plus dans ce fichier. Mais, nous ne voulons pas implémenter ces changements dans le fichier original. Alors, nous pouvons changer le nom et la destination du même fichier. Pour le faire, nous utilisons l'option ⁇ Enregistrer sous ⁇ du menu Fichier. Amenez le curseur sur le menu Fichier et cliquez une fois. Une boîte apparaîtra d'où vous devez cliquer sur l'option ⁇ Enregistrer sous ⁇ Vous pouvez aussi utiliser la raccourci pour le même. Il faut appuyer sur la touche CTRL, la touche majuscule et la touche S du clavier en même temps. Puis, une boîte apparaîtra pour enregistrer le fichier avec autre nom et une autre destination. Choisissez la destination appropriée et donnez un nouveau nom à votre fichier, comme montré en vidéo. Vous pouvez voir que la destination sélectionnée apparaît dans le bar de l'adresse. Ensuite, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Voilà, votre même fichier est enregistré avec notre nom après avoir le modifié. Maintenant, fermez votre fichier. Comme nous avons enregistré le fichier sur Bureau, son icône y apparaît, comme montré en vidéo. Pour l'ouvrir, cliquez deux fois sur le même icône et votre fichier sera ouvert. C'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option Enregistrer sous dans Writer. Ensuite, vous apprendrez à utiliser l'option Exporter comme PDF. Quelle est la forme étendue du PDF? La forme étendue de PDF est Portable Document Format. Pourquoi utiliser le fichier de PDF? Le PDF est un format dans lequel L'utilisateur ne peut pas modifier le document, il peut seulement le voir et copier-coller le texte du fichier de PDF. Quand utiliser l'option « Exporter comme PDF » On crée un fichier au format PDF quand on ne veut pas que quelqu'un d'autre y apporte des modifications. Les autres ne peuvent lire qu'un document PDF. On ne peut rien saisir dans ce fichier. On utilise donc le format PDF pour protéger nos fichiers importants. Lorsqu'on utilise ce format, personne ne peut faire aucun type d'édition dans notre fichier. Regardons la vidéo et apprenons comment créer un fichier de PDF à partir d'un document Writer. Regardons cette vidéo pour apprendre comment exporter le fichier en format PDF. Alors, pour le faire, amenez le curseur sur le menu Fichier et cliquez ici une fois. Une boîte apparaît, d'où vous devez cliquer sur l'option Exporter comme PDF. Une autre boîte de propriétés s'apparaîtra. Maintenant, vous pouvez changer les paramètres selon votre besoin. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle option de la rubrique Page parmi les trois options comme Tout, Page et Sélection. L'option Tout exporte votre fichier incluant toutes les pages du fichier. L'option Page vous permet d'exporter votre fichier avec une gamme particulière de pages. Vous pouvez taper la gamme des pages dans la petite boîte à côté droit de l'option Page. Après avoir changé les paramètres selon votre besoin, cliquez sur le bouton Exporter. Ensuite, une boîte apparaîtra pour attribuer une destination et un nom à votre fichier. Vous pouvez voir que le format du fichier est PDF, qui démontrait que votre fichier sera enregistré en format PDF. Maintenant, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Voilà votre fichier est enregistré en PDF. Maintenant, minimisez le fichier en cliquant sur le premier bouton situé au coin supérieur droit du document. Comme le fichier PDF était enregistré sur Bureau, son icône y apparaît. Pour l'ouvrir, cliquez deux fois sur la même icône que montré en vidéo. Vous pouvez voir que le fichier PDF est ouvert dans Adobe Reader. Maintenant, vous pouvez lire le texte sans le modifier. Nous enregistrons le fichier en PDF pour des raisons de sécurité afin que personne ne puisse modifier le texte du fichier. Vous pouvez minimiser et maximiser le document il y a une barre de défilement qui est utilisée pour aller vers le bas ou vers le haut de la page. Si nécessaire, cliquez sur le bouton « Maximiser » comme montré en vidéo. Enfin, fermez le fichier PDF. C'est comme ça nous pouvons enregistrer le fichier en format PDF. Pour ouvrir un fichier de PDF, vous devez utiliser le logiciel Adobe Reader qui vous permet de lire les fichiers de PDF. Comme le cours d'aujourd'hui se termine maintenant, vous devez tout fermer votre fichier de Writer. Et si vous avez un doute sur la façon de fermer le fichier, vous devez regarder la vidéo et apprendre à le faire. Apprenons! Comment fermer le fichier de Writer? Tout d'abord, amenez votre pointeur sur le bouton de la croix rouge. Vous verrez que votre fichier est fermé et l'écran du bureau apparaît. Dans cette manière, vous pouvez fermer votre fichier de Writer. Ensuite, éteignez l'ordinateur.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 Prenez votre pointeur là-bas. Puis, utilisant votre souris ou pavé tactile, cliquez sur le bouton rouge pour fermer votre ordinateur. Donc, aujourd'hui, vous avez tout appris à connaître les sous-menus du menu fichier, comme Nouveau, Ouvrir, Dernier document utilisé, Enregistrer, Enregistrer sous, d'exporter comme PDF. On a également appris à utiliser ces options de sous-menu. Bonne journée et à bientôt.